Siska tu peux donner tes réglages graphiques, s'il te plaît c'est la galère à paramétrer. Non moi c'est Mary en fait. Salut, enchanté. All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro Me, I'm Mary. Oh Mary, really Bon, alors... Est-ce qu'on accueillerait pas... Non. Nos titchés ok. Non. Alors. Ils vont foutre la merde. Euh, et je pense qu'ils sont mauvais. Ok. Par contre, tu leur dis de nettoyer les casques après, hein. parce que la dernière fois, j'avais besoin d'un casque en double, j'étais sur ton bureau en chercher un là. Euh, dégueulasse le truc. morpion, euh, poils. Euh, je sais pas ce qu'ils font avec. Et énormément de cérubènes Et bonsoir. Bonsoir. Tu nettoies les casques après l'utilisation Eh ben, on va être parti sur de la bonne communication dans Rainbow Six J'ai l'impression. Hein moi, les mecs, tu leur poses déjà la première question, ils sont déjà perdus. Est-ce que vous êtes stressé, les mecs Est-ce que je vous stresse euh, Un peu. Un peu, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Surtout qu'on a vu que t'étais en forme là, juste avant d'arriver. Attends, ta toi. <rire> <rire> bon, Total Disrespect, Vlad et Zargun. comment ça va C'est vraiment vos pseudos, ça Oh là là Ça commence à faire sont... quelques années ils que je les suis. Ils sont bien. On a total Disrespect, t'as le voix d'un mec à 37 ans. Ah, dis pas ça. T'as quel âge J'ai 24 ans, j'ai 25 là. Oh mais Total disrespect, je t'ai pas oh, fait un avatar toi. Ah si si si, bah il y a quelques mois maintenant mais oui oui. Ah Je m'en rappelle. Il était pourri on est d'accord. Non non il est super. Ah, ah, je bah. pourrais jamais cracher de... sur les gens qui savent dessiner parce que moi je suis vraiment une d*** à ça. Et sur les gars qu sur les gens qui ont craché, qui ont gagné une pro league, tu leur craches dessus ou pas Ah non, non non plus non. plus Ah non je suis vraiment je suis une b***. Ok alors du coup première question Total disrespect, est-ce qu'il y a un truc dans la vie dans laquelle t'es pas une Euh Mon boulot ça va, je m'en sors plutôt bien. Tu fais quoi comme boulot je suis automaticien. Et ça va du coup le burn out <rire> Non, je Attends, je Et t'as et, et 24 ans bah, tu, t, t, t, t, t, Ouais, vivement la retraite quoi. Putain, mais, mais je sais même pas si je l'aurai un jour. Voilà, si on va sur ces discussions là. Ah, j'avoue, 24, 24 ans, 24 ans Oh là là là là, j'avoue, jamais de retraite en plus. Oh là là là là, bah écoute euh... <rire> bah, on, va, on va essayer d'être gentil avec toi ce soir parce que là, ouais, on, on est. Euh... Ça va pas être facile pour toi. La vie s'annonce mal pour toi. Ouais. Ensuite, Vlad. 64 parle euh, pas oui. mal de la Bretagne, accent circonflexe. Euh, ouais. Présente-toi. Ah bah euh. non, euh, je m'appelle euh... je viens jeune Bretagne. Était un peu timide. Ouais. Il <rire> y a un gros blanc bien gênant. <rire> <rire> C'est ultra cool. Oh, j'aime bien foutre le malaise comme ça. Ok, donc que des Bretons. Et Zargun, à deux coups, présentation. Euh, je m'appelle euh, Thomas, j'ai 18 ans. Et euh, je. Je suis hétérosexuel. <rire> <rire> J'habite euh, vers Reims, je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout, personne connaît non, Reims, on s'en bat les Et t'as quel, quel âge 18 ans, je t'ai dit. 18, oh. 18 ans T'as 18 ans, sérieux T'as 18 ans Non, t'as pas 18 ans, t'as 18 ans. Oui, 18 ans. T'as le permis Ah ouais, bien. Je bosse pour l'avoir, ouais. Tu bosses dans quoi Nice. Non mais je veux dire, je bosse genre le code. Ah ouais Alors, imagine-toi le truc. Ok, le panneau est blanc, ok Il y a le numéro 30 dessus, à... barré en noir. Ça veut dire quoi Aucune idée. Putain, mec, c'est facile. Fin de zone à 30 km heure mais mec! Ouais, c'est euh... clair, mec. Attends, ton code il est foiré là. Le losange jaune là, losange jaune avec. Commencer. Mais attends, bah, bon, mais ça, là, je connaissais non. à 10 ans. Moi, je, moi, je, <rire> je peux poser des questions à mes parents. Je leur demandais c'est quoi le machin là. Ils me disaient, ça, c'est une route prioritaire. Ça, c'est une succession de, villages dans... de virages dangereux dans donc... le De donc, villages dangereux! <rire> de villages dangereux! <rire> ah, ça s'appelle la Bretagne. Et là, attention, c'est 4. Ouais, bah, ça donne Elle est à droite, elle est à droite, elle est je crois. Elle est morte. Ils sont plus que deux, ils sont plus que deux du coup, c'est ça l'idée. Mary, cette ligne là, tiens là. Il y en a un qui est euh, dans le stock, dans le stock, la Mira. Et l'autre on sait pas où elle est. mets un Non, elle me décale, elle me décale. Mary à gauche, à gauche, elle sort par la fenêtre, défonce-la quand elle revient. Je suis blur, je suis blur. Défonce-la quand elle revient, elle est à gauche. Je suis blur, mec. Nice et l'autre l'amira, tu l'as vu Les amorceurs oh ouais. entre nos mains. Rentre, plante, à gauche. Scan avant, peut-être. J'ai rien. Chut, chut, chut. Allonge-toi sous la fenêtre, c'est win. Allonge-toi sous la fenêtre et c'est win. Oh ouais. Il va faire le tour et sortir par la gauche. Écoute maintenant. Bouge plus, pas de clic droit. Ne tire pas. Regarde en hipfire à la fenêtre. Il va sortir par la fenêtre, c'est sûr. Voilà, comme ça. Bouge plus. Et dès qu'il diffuse, tu y vas pas. T'attends le deuxième bip. C'est quand ah, même pas, pas difficile. Jouer. Rainbow Six les mecs, toujours ah. la même chose. Chut, besoin de son. Capi. Si on n'étend pas et qu'on reste sur site, le round est perdu. Étendre ça veut pas dire romer. Romer ça veut pas dire étendre. En début de game, j'ai dit on étend. Faites comme si je vous avais rien dit. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Faites comme si vous avez ouais, rien dit. dit. Faites comme si je vous avais rien dit. Derrière dans le couloir, ça push Dans le couloir, en face de toi, euh, total disrespect. Garde ouais. cette ligne là. Dommage. La guitare. La guitare. La guitare. Oh, oh non. Mec, à gauche, ton pote vient de se faire défendre ah à gauche. Il y en a deux, il y en a deux. A gauche. Tranquille. Ok, là-bas, au fond. Tranquille. Allonge, allonge, allonge. Allonge-toi. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Il est rentré. Vas-y, vas-y. Non, est vrai, ça, super super poulet, impeccable <coughs> <coughs> Je sais pas qui est mort les poulets Oh merde, fais gaffe, il arrive là, les deux arrivent là, surfing L'autre à ta gauche, il se respecte il, était vers, il est vers le balcon les poulets Drone déco ça pourrait être cool, plutôt que de prendre une ligne direct. Il est sur la droite, il est sur la droite tu prends un rook, dans ce cas-là poulet ça sert à rien de prendre l'écho Il est office, office, il me joue je crois, il est en dessous, je le suis là, regardez, je suis en train de le suivre, juste devant moi les poulets. Attends, laisse moi le son, laisse-moi le soon. Nice poulet, nice, super. Si tu veux utiliser des smokes Mary, c'est Dinail le Yager. Il y a un maestro, il y a un Yager, je pense et une Alibi. Nice Mary. Il est en stock Ah, non, mais attends, vas-y, viens de me de jouer, de toi. J'arrive avec vous, vous, les gars. Je, je tiens la ligne au fond. Oh. Nice, tranquille, tranquille. Non, non, non, vous jouez tranquille. Vous jouez la win et la plante, c'est un maudit. Il faut me droner là. T'as un, un drone, thermite Mary, t'as un drone, je pense. Es... Attends, attends, attends. Euh, il est arrivé, là, il a un couleur VIP sur ping maintenant. Non, non, il décale la porte. Nice. Oui. Ah, bah voilà Ok, alors du coup, quelqu'un a décidé de. C'est Ah non, c'est vrai. Oh, oh l'autre, eh, il arrive en hélicoptère. Ouais, eh. ouais, oh, ouais, oh, oh, oh, oh, oh, n'importe quoi. Eh. Ah, c'est bien représentatif quoi. En fait, on a un total disrespect qui était absent toute la game et il arrive en hélico quoi. <rire> ça rentre Ça va me rusher hein. Je vais ping si je peux. Oh, ça rush ce qu'il Ok, le maverick mort. Ça rentre à la porte. Duit, duit, duit. C'est qui Attends, qui Ah non ouais. Ah non Chut, chut, chut Y'a plus de push, y'a plus de push, même même, quoi le oui. Sûr, oui, sûr. Oui juste pas trop mourir en early les ouais gars oui. à partir de maintenant la 2-0 troisième round etc le prochain round de défense même s'il y a 2-1-3-1 vous prenez plus de vous prenez plus trop de, de lignes <coughs> attention on rush attention on rush dans les escas je pense quelqu'un peut regarder les cams s'il vous plaît oui sur moi ok le, le diffusé est tombé le lion et tout ils vont pousser ils voulaient pousser un IQ, rappel IQ qui va rentrer ici sur ping Total, sur le site, vous il est en blessure. J'ai ska toujours total disrespect. T'es pas obligé de le regarder. Il y a une IQ qui arrive je crois. Ouais. Ça arrive pour moi, ça arrive pour moi. Nice Mary. Elle arrive la IQ, elle est là, je la ping. Non saute pas, saute pas, saute pas, pas. fais pas de la merde. Chut chut, s'il vous plaît. J'ai besoin Et de football. Notez là, sur le ping. Ok nice. Ah, okay, okay. Il est SK, il décale. Okay. Il rentre, il rentre, il va rentrer. Nice. Et l'autre l'OTSK, l'OTSK T'es bien Vlad, t'es bien Vlad. Tranquille, joue pas, allonge-toi. 5 secondes les gars, juste le même temps. Ah. Pardon, pardon. Éliminé. Ah wesh. Deuxième. T'as dropé, ah, je l'ai eu. Oh non je le voyais pas Décalez pas, décalez pas, tranquille voir. Décalez pas please. Je suis comme une p. Okay, on attend, on attend, 25 coupé. secondes. Ouais, il J'ai entendu drone sur B. J'ai voulu pété par une hache, je sais pas où. Nice mérite. Le, le, le dernier sur 500%. le ping Le dernier sur le ping. Il passe A, il passe A. Il est sur le A. Ah, ouvre ouais. pas ta ligne, ouvre pas ta ligne, s'il plaît. Ouvre pas ta ligne, okay, s'il te okay. plaît Zargun. Ouvre okay. pas ta ligne, ouvre pas ta ligne T'inquiète pas. Bah si je m'inquiète ouais, Si je m'inquiète, mec Chut les gars, les gars, les gars, tranquille. Non il plante, il plante en A il plante en A. Désamorceur en place Non mais mec qu'est-ce que tu fais, là Il est gauche site mais c'est sûr mais... Ouais bah, vas-y avance un peu plus Allez va le chercher là-bas Il est au fond comme une Non il est au fond comme une au fond à gauche Voilà là-bas ouais. Protégez les bombes Neutralisez... Il est dans l'escalier Dans l'escalier tu l'as entendu Dans l'escalier Il est où le diffus mais... C'est une diffuse. je Tu suis... le dans l'escalier Allez diffuse. Pas le temps Normalement c'est Yes bien joué mérite Je sais pas Je crois que ça, si, passe. Bon, ça passe Je Ça ça passe Ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah, je Merry, fais juste un truc! Ai ouais. Zargun, faites juste un truc! Faites ce que je dis, ouais. c'est tout! Quand je te dis non, pique pas! Non, non, non, quand je te dis pique pas, pique pas! Y'a même pas besoin de piquer! Ton move il est extrêmement mauvais! Y'a zéro raison de piquer! Même si t'as un avantage! Bon, oh, moi, Vigil est toujours en bas! Il va sûrement remonter ici! Oh la la la la! sur A! J'ai de te faire sortir à gauche! est mort. Lésion ah. est mort! J'ai ça Maudit à ta droite Aurel Il me décale, je le joue, je joue avec toi, je me barre avec toi, on va poser ensuite. Attends Oh non en face de moi Putain oh, mon... faut pas que je me t'es un monstre